services qui accompagnent donc ses clients dans leur transformation, qu'elle soit agile, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit opérationnelle. Euh, donc c'est une société qui existe depuis plus de 17 ans. On a 3000 collaborateurs répartis dans le monde avec 9 bureaux à l'international, 7 en France et dont le petit dernier qui est Talent Nouvelle Aquitaine qui a été ouvert le 1er janvier 2019 aujourd'hui c'est une cinquantaine de collaborateurs donc dans, ce, dans cette agence sur bordeaux euh, qui déploie donc toutes les offres donc euh, de talent euh, nous on intervient sur des missions de conseil des missions de métier euh, sur l'accompagnement de projets mais on est aussi euh, tourné vers des aspects plus techniques donc euh, sur des choses plus euh, solutions informatiques et on vous accompagne notamment sur euh, bah, la prise en main euh, du CRM ou encore modern workplace et ses infrastructures ou le développement dans les applications. On investit aussi depuis des années sur des leviers technologiques forts comme l'intelligence artificielle ou le data. Et aujourd'hui, pourquoi on est ensemble C'est plus pour faire un focus sur notre partie « People and Culture ». Donc « People and Culture », on est sur un volet « conduite du changement ». Aujourd'hui, bon, que ce soit avant ou après la crise, la révolution managériale et le sens étaient plébiscités déjà depuis plusieurs années. Mais on a vu avec cette crise qu'il y avait une vraie remise en question des entreprises et parfois un besoin de se réinventer, d'accompagner l'humain et de mettre le digital à son service. Donc c'est pour ça que People and Culture, notre entité, s'est posé la question comment on améliore et comment on conduit ce changement dans les entreprises toute transformation digitale amène forcément une transformation culturelle. Donc c'est la première chose sur laquelle on accompagne les entreprises. Et l'objectif aujourd'hui, bah, c'est de le faire en intelligence collective. Car comme le disait Maureen en introduction, il y a un besoin de sens qui se fait ressentir. Mais cette transformation, elle ne peut pas passer sans vos managers. Elle partira forcément, il faut les embarquer. Donc on vous accompagne aussi à embarquer ce collectif et pour déployer au final des solutions collaboratives pour travailler et être efficient et notamment à distance. Euh, ces missions, on les réalise au quotidien avec de nombreux partenaires comme aujourd'hui Klaxoon et Microsoft qui sont à l'honneur. Et on a des références au national, mais aussi des références en local sur des projets. Et sans vouloir spoiler le, la suite de ce webinaire, Maureen vous en parlera un peu plus tard. Ce webinaire est actuellement en partenariat avec Microsoft. Je vais donc laisser la parole à Fabien Balny pour vous présenter quelques slides. Eh bien bonjour à tous. Merci, merci Maureen et merci Marie-Amélie pour cette superbe introduction, ce choix musical parfait. Euh, merci à Talon aussi pour cette invitation et ravi de pouvoir échanger avec vous tous. Euh, je me présente, Fabien Benigny, et Moi je suis responsable en fait des Microsoft Experience Lab de Bordeaux et de Toulouse. Donc très rapidement, on vous expliquez en fait en quelques minutes, très courtes, puisque l'objectif est vraiment d'être dans une immersion. De collaboration, voilà. Euh, Microsoft, comme vous le savez, c'est donné pour mission d'apporter à chaque individu les moyens de réaliser leurs ambitions, mais également de permettre à chacune des organisations d'être plus productive, quelle que soit leur taille, leur métier, et donc d'avoir un impact positif pour ces dernières. Cette philosophie, elle s'articule autour de cinq axes que vous voyez actuellement à l'écran. Ces cinq valeurs sont l'innovation, l'intelligence artificielle, le cloud de confiance, sur tout ce qui va être volet technique, technologique, et puis bien entendu, plus des valeurs sociétales telles que la diversité et l'inclusion, mais également la responsabilité sociale. En France, ce, ces valeurs se sont traduites notamment par euh, un ancrage qui s'est réaffirmé, un ancrage régional euh, avec la présence notamment des Microsoft Experience Lab. Actuellement, vous en voyez un dans mon, dans mon fond d'écran Teams, puisque je ne suis malheureusement pas en capacité à, à mon grand âme de, de pouvoir vous recevoir, mais euh, nous avons réaffirmé en fait un ancrage régional par la présence de Microsoft Experience Lab dans, euh, pour être ainsi au plus près de tous les acteurs locaux et être ainsi au cœur des innovations et des investissements. Les plate ce sont des plateformes qui sont à votre service et qui, ont, qui vont s'articuler elles également autour de trois axes qui sont importants à nos yeux. Ces trois axes sont les suivants. L'idéation, ce sont des espaces qui sont dédiés aux échanges, dédiés à la réflexion autour, euh, autour des perspectives liées à la transformation digitale de vos organisations, l'accessibilité, euh, la révolution numérique que nous connaissons, qui s'est accélérée euh, depuis l'année dernière, euh, bah, les labs doivent être un espace et un lieu de, de vulgarisation pour l'ensemble des individus. Troisième, et, euh, troisième enjeu, euh, l'inclusion. Euh, l'inclusion, un exemple très simple, la mise en place en fait, d'initiatives citoyennes et solidaires, telles que l'école IA Microsoft, qui est une initiative commune avec saint pour accompagner en fait, la reconversion et la certification de futurs experts et expertes autour de la data et de l'intelligence artificielle. J'en profite également pour faire un clin d'œil à talent qui, euh, qui participe également à cette, à cette initiative. Pour terminer, le Microsoft Experience Lab, vous le retrouverez euh, au cœur de la cité numérique de Bègle, et bien entendu dans différents lieux, et comme vous le voyez actuellement à l'écran, vous aurez donc des, euh, des espaces d'idéation, de workshop, notamment avec l'Axoon, ça permettra de faire la transition des espaces de coworking, de formation et bien entendu un espace de conférence et de vie et d'échange. Voilà, j'en ai terminé. Je vais maintenant laisser la main à Maureen et à Marie-Amélie. Je vous remercie en tout cas. Très bonne session à tous et à très très très bientôt au sein du Microsoft Experience Lab. Mesdames, à vous la, à vous la parole. <rire> Merci Fabien. Eh bien, c'est une très bonne transition. Pour les quelques minutes qui suivent, euh, nous allons vous présenter un retour d'expérience qui a été réalisé avec le Conseil départemental de la Gironde. Pourquoi euh, nous allons vous, vous présenter ce REX Ce REX est un atelier d'animation à distance. Depuis que nous avons commencé à travailler avec le, le Conseil départemental de la Gironde, avec les conditions sanitaires actuelles, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer en vrai. C'est-à-dire que nous avons mené un projet à 100% à distance depuis le mois de novembre 2020. L'objectif était donc pour nous très important. Il s'agissait ici d'embarquer 30 personnes à distance autour d'ateliers d'intelligence artificielle dans le cadre d'un projet de déploiement des outils Microsoft 365. Pas une mince affaire entre nous. Il nous fallait donc avoir un support commun pour pouvoir évoluer ensemble dans le temps et que celui-ci soit par la même occasion toujours accessible par l'ensemble des acteurs de ce projet. Nous avons donc dû apprendre à travailler en asynchrone. Et ce n'est pas sans surprise que nous nous sommes tournés vers Klaxoon et le board mythique pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces ateliers d'idéation. Aussi. Nous avons donc utilisé Microsoft Teams comme outil central de visioconférence, un espace d'échange et de partage de fichiers aussi au sein d'une équipe Teams commune dans laquelle nous avons pu faire évoluer le projet tous ensemble. Pour revenir à Klaxoon, effectivement, nous avons mis au cœur de notre projet le bord de Klaxoon. Mais pour revenir sur les chiffres clés, nous avons donc embarqué 25 agents dans la solution Klaxoon, des agents qui n'étaient pas à même de base, qui ne connaissaient pas la solution, et que nous avons embarqué tout naturellement. Nous avons fait au total, depuis le mois de novembre, neuf ateliers d'idéation. Neuf ateliers égale neuf jours, dispatchés en différents horaires. Nous avons aussi animé d'autres activités de klaxoon, qui sont des meetings dans lesquels nous avons allié théorie et pratique, ainsi que des capsules que nous avons publiées afin de pouvoir... Euh, donner à disposition du travail individuel dans lequel nous avons mis des sondages, des PowerPoint, des supports sur lesquels nos agents du Conseil départemental de la Gironde ont pu prendre connaissance. On peut voir écrit aussi que nous avons utilisé d'autres activités dans Klaxoon et c'est là que ça, cet outil devient très intéressant. Nous avons la capacité de créer un network pour le collaboratif. Ce network nous a permis de rassembler l'ensemble des activités liées au projet du Conseil départemental de la Gironde. Nous avons invité l'ensemble des agents embarqués dans ce projet au network afin qu'ils puissent tous avoir le même niveau d'information. En bas à gauche, vous pouvez bien sûr retrouver une partie du board qui a été créé. L'ensemble des ateliers d'idéation a été mené donc à distance et nous avons fait des ateliers d'intelligence collective autour de sujets pour la conduite du changement. Et puis, lorsqu'il a fallu leur apporter un peu de théorie, nous avons opté pour l'activité Meeting. Cette activité permet à la fois de diffuser du slide, mais aussi d'engager le collaborateur via des questions live, mais aussi de l'embarquer directement vers le board quand nous avons envie d'aller faire de l'intelligence collective. L'avantage de ce Meeting, c'est que vous pouvez allier théorie et pratique et donc vous ne perdez pas l'interactivité avec vos participants. Ils sont eux-mêmes acteurs de votre présentation. Aussi, le dernier avantage, c'est qu'à la fin de chaque meeting, vous pouvez retrouver des stats qui sont très intéressants sur le nombre de clacs qui ont été créés et le nombre de pourcentages de taux d'engagement. Et celui-ci est toujours au-delà de 70%. Et c'est tout ce qu'on recherche aujourd'hui et c'est ce qu'on souhaite vous démontrer avec Marie-Amélie lors de ce webinaire. Pour terminer, en bas à droite, vous avez la présentation d'une capsule. Comme je le disais, une capsule, c'est pour le travail individuel. Nous avons pu euh, à la fois rapporter des supports d'accompagnement, de communication, mais aussi faire des sondages euh, dédiés et individuels auprès des agents du CD33. Comme conclusion, nous pensons que, et nous en sommes sûrs même, que notre client a été ravi de pouvoir travailler avec Klaxoon, mais aussi avec Microsoft Teams. Alors, c'est super d'avoir un retour d'expérience, mais le mieux, c'est peut-être finalement ben, de jouer le jeu et de vous embarquer et que vous-même, vous soyez témoin de cette expérience. Mais juste avant, au préalable, on va vous donner quelques petits tips pour pouvoir être à l'aise pour les personnes qui n'ont pas forcément utilisé Klaxoon. Euh, donc, on va vous donner deux, trois petits conseils. La slide arrive. <rire> Alors... Euh, Slaxoon, euh, quand vous allez arriver sur, sur l'écran, vous aurez toujours la même chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle un board. Un board, ben, c'est un écran, pour, ben, un tableau, on va dire, où vous avez euh, des ateliers qui vont être fabriqués et ce sera toujours un board sur lequel vous allez arriver. La première des choses que vous allez avoir besoin de savoir faire, c'est de créer une idée. En bas du board, vous avez un plus en bas de votre écran sur lequel il suffira de cliquer et qui ouvrira une idée sur laquelle vous pourrez marquer le mot-clé qui vous sera demandé ou euh, l'idée que vous allez euh, pouvoir formuler. Et vous pourrez l'envoyer en cliquant sur le petit euh, cerf-volant en haut à droite de l'idée. Autre possibilité sur Klaxoon, c'est aussi un outil où on peut bah, voter ou prioriser des idées. Il vous suffira de cliquer sur le post-it et un petit peu comme sur les réseaux sociaux, de liker en appuyant sur le cœur. Dernière chose, vous pouvez aussi interagir et on peut se poser des questions. Donc là, il suffira de double-cliquer sur la question qui est en bas de l'idée et vous pourrez noter ou répondre à la question. Voilà pour les quelques tips. Et ce que je vous propose, c'est de laisser la main donc à Maureen qui va rapidement vous expliquer comment on peut embarquer et créer des sous-groupes dans Teams. Et ensuite, je vous souhaite un bon voyage et on se retrouvera dans le board. Tout à fait. Alors, je suis actuellement, techniquement, en train de créer les sous-groupes dans Teams. Dans, quel... dans une minute, dans quelques secondes, je dirais, vous allez être dispatchés dans des sous-groupes avec des facilitateurs. Est-ce que tu veux prendre la main sur l'explication des facilitateurs dans les équipes Oui, c'est ici. Et ensuite pour pouvoir présenter la consigne. Euh, L'idée, c'est que quand vous allez arriver dans ces sous-groupes, on a des personnes qui, euh, qui sont des facilitateurs qui vont pouvoir vous orienter et euh, vous amener sur la catégorie dans laquelle vous allez travailler. Euh, ces personnes vont pouvoir aussi vous indiquer si vous avez des difficultés sur l'outil, si c'est la première fois, et euh, vous expliquer des petits ateliers qui, euh, qui ont été prévus euh, pour ce, pour ce, ce webinaire. Euh, et nous allons passer du coup euh, sur la partie board pour pouvoir vous expliquer la thématique et ensuite vous serez redirigé donc vers les salles. Il n'y a pas à dire, vous êtes très nombreux aujourd'hui. Je pense que les salles vont être pleines très très rapidement. <rire> Mais c'est juste moi quelques secondes pour pouvoir vous dispatcher. Alors, je suis désolée, chers félicitateurs, je pense que vous aurez des groupes euh, un peu non homogènes en termes de, de people. Hop, et la dernière personne. Tac. Pauline. Hop, je clique sur « Démarrer ». Vous allez donc être redirigé directement sur les salles dans des sous-groupes dans Teams. Une fois que j'aurai cliqué sur « Démarrer », l'ensemble d'entre vous va quitter la réunion principale sur laquelle nous sommes tous et vous allez vous retrouver en sous-groupe afin de pouvoir travailler sur l'atelier immersif. Une... Avant même de pouvoir... M'entends euh... bon, oui, oui. d'ordinateur. <rire> euh, avant même de que je vous envoie dans des sous-groupes dans Teams, je vous invite à cliquer directement sur l'écran Teams, sur le lien « Cliquez ici pour accéder au board » afin d'ouvrir le board de Klaxoon dans votre navigateur. Je vais attendre quelques secondes avant de vous mettre en ce groupe afin de voir le nombre de personnes connectées sur le board de Klaxoon. Si jamais vous avez des difficultés de connexion, votre facilitateur, une fois dans le sous-groupe, va vous renvoyer le lien afin que vous puissiez accéder au bord de Klaxon. Nous avons actuellement. là, ça monte vite. <rire> ça monte très, très vite. C'est cool. <rire> 33 personnes. OK. Je je lance maintenant les sous-groupes. Je la suis Alors, nous sommes à 42 personnes qui sont arrivées sur le board. Donc, une fois arrivées sur le board, normalement, vous arrivez donc sur notre fameux atelier qui est direction pour Mars. L'idée de cet atelier, euh, c'est de se projeter. On est en 2171, l'homme en a rêvé, la technologie l'a fait. Vous voici au sein de la première agence touristique de voyage spatial en France. L'idée, eh ben, c'est que vous allez créer tous ensemble l'identité de marque de ce projet. Vous êtes donc cette première agence qui proposera le premier voyage spatial sur Mars. Euh, vous allez être donc séparés donc, en sept groupes et chaque groupe va pouvoir travailler sur une catégorie et une thématique. À l'issue de ces 10 minutes d'atelier, on se rejoindra en salle principale et on pourra collecter et, conf et, et euh, confronter les idées qu'on aura eues tous ensemble, chacun de notre côté. Je vous souhaite une belle merci. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai mes premiers arrivants dans notre salle Objectif Confort Voyage. Alors, Marie-Amélie. Oui. Je suis euh, dans le même groupe que toi. <rire> C'est Jimmy. Je dois être dans la team 5 normalement. Ah, Jimmy est en team 7, il devrait être dans la team 5. Tu peux le. Alors, il est en orange Oui, c'est ça C'est bon Ça saute c'est en cours d'ouverture C'est en cours d'ouverture Ok, continuez. Okay. ok, merci. Alors, de mon côté, est-ce que j'ai des gens qui m'entendent Oui. Oui très bien. <rire> Alors, je vais vous inviter à vous diriger sur le board pour aller euh, sur euh, le losange triangle euh, le plus en bas à droite. Alors là, je vous partage mon écran pour que vous puissiez le voir. Vous vous déplacez sur le board et vous pouvez zoomer si vous le souhaitez sur le côté. Vous avez un plus et un moins. Pour arriver donc sur le triangle vert, vers où, on va dire. Et vous devez arriver sur Team 7, objectif confort voyage. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, le déplacement C'est OK pour moi. C'est OK pour OK. C'est bon. C'est bon Bonjour à tous. Combien de oui. personnes, du coup, oui. euh, j'ai avec moi, oui. si c'est oui. possible oui. que chacun dise son prénom oui. Dominique Bonjour Dominique. Bonjour. <rire> Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Martin. Bonjour, Bonjour. Jessica. Bonjour. Bonjour Jessica. Bruno. Bonjour Bruno. Cathy. Bonjour. Ah, j'ai une Cathy, je crois. <rire> oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dylan, Et... Bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. On a, on a beaucoup de monde, donc on va pouvoir bien brainstormer. Donc, l'objectif de, de notre atelier à nous, on a 10 minutes pour pouvoir euh, réfléchir ensemble à comment, euh, donc demain, on est cette merveilleuse agence de voyage sur Mars. Euh, donc, ça sera nous qui donc ferons les, les premiers, euh, euh, euh, le premier service de voyage. Et l'idée, c'est de se dire, euh, demain, pour, euh, okay, occuper okay. ce long temps cool. de trajet qu'il y aura je en fusée pour arriver ouais, sur Mars, bien, arriver euh, comment du cou partir. coup on souhaite euh, <rire> passer je le temps dans, même ce, même dans cette fusée. Donc ce que je vais vous inviter à faire dans un premier temps, c'est d'ouvrir une idée, donc cliquer sur le plus que vous avez en bas au milieu de votre écran et d'écrire un service que vous souhaiteriez dans la fusée pour passer le temps pour arriver jusqu'à Mars. Donc je dis n'importe quoi, ça peut être un terrain de tennis, ça peut être un cinéma, oui on a un peu la folie des grandeurs chez Talent, on imagine une fusée immense pour arriver sur Mars. Donc, ce que je vous propose, voilà, bah, c'est de cliquer euh, sur ce plus pour pouvoir mettre toutes vos idées. Et nous avons deux minutes. Merci. Est-ce que tout le monde a bien pu se connecter sur la sur le bord du klaxon Tout le monde y est Ok, super. Écoutez, vous êtes euh, donc euh, le... Je suis désolée la Alors, je vois un post-it. Est-ce que tout le euh, monde arrive euh, à, à ouvrir son idée <rire> Mais voilà, vous êtes tous là. Je vous souhaite une bonne session. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur la partie en de <rire> tout, est... tout est bon pour vous. Je vous rappelle que vous êtes euh, la partie orange. Je viens d'avoir vos activités. J'ai hâte d'avoir vos réponses. Bonne session à tous. Vous m'entendez toujours Oui. Oui Alors, je vois qu'on a deux post-it. Est-ce que des personnes auraient écrit peut-être des idées que je n'aurais pas vu apparaître sur le board N'hésitez pas à me dire en direct si vous avez écrit des choses que vous ne voyez pas apparaître sur sur, euh, sur l'étape 1, les mots clés. Hein. Oh, superbe. Allez, on a encore une minute pour brainstormer. Est-ce que tout se passe bien Je vois qu'on euh, a des bons paniers euh, français là, pour partir sur Mars. C'est bon ça J'adore. Ouais, et fromage. Oui. Est-ce que tout le monde a pu écrire euh, son idée Ou est-ce que, est que j'en ai encore un petit ça peu Hésitez pas à ouvrir votre micro et, et à me dire où vous en êtes. Hein. Bonjour tout le monde, bonjour tout <rire> Est-ce que tout se passe bien? Je vois qu'il y a plein de post c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on fait Un stade direct dans la fusée. c'est Est-ce qu'on n'aurait pas le temps de s'accrocher est Alors, est-ce que, que vous soit, pouvez, pouvez quoi, juste allumer vos micros et me dire si c'est OK pour vous, pour les premières euh, idées de services pour passer le temps dans la fusée pour arriver jusqu'à mars Oui, c'est bon, Maria, oui. C'est bon? bon, OK. Alors, très bien, je vous propose de passer à l'étape 2. De... L'étape 2, eh ben, c'est de prendre connaissance donc, des idées qui ont été postées euh, tous ensemble, donc des idées de, de, des autres participants. Et euh, du coup, bah, grâce à ces idées qui sont sorties, c'est d'écrire un, un euh, une nouvelle idée en mettant les trois services qui vous paraissent donc indispensables. Donc, choisir les trois qui vous paraissent indispensables et de les écrire sur, euh, sur, sur l'idée. Donc, pareil, vous pouvez ouvrir le plus et mettre les trois services indispensables pour passer le temps dans cette fusée. Et nous avons trois minutes. Et si vous avez d'autres nouvelles idées de services, n'hésitez pas à les mettre dans les trois que vous souhaiteriez, évidemment. Alors, est-ce que quelqu'un veut, veut intervenir à l'oral pour me dire ces trois idées de services qu'il souhaiterait avoir dans la fusée Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Hein. Il n'y a que des grands rêves fous. Super, vous avez pas mal de côté. Il va falloir sortir deux, Allô, allô Est-ce que j'ai quelqu'un qui pourrait... Euh, bah, moi je veux bien Marie-Mélie on est on n'est que trois c'est ça on est ah non j'ai bah on a fait la liste au départ on était on était bah, 8 ou 9 normalement ouais. euh, bah écoute je vais euh, je, je veux bien ça me dérange absolument pas au contraire euh, c'est pas toujours qu'on est sur Mars <rire> euh, bah, écoute un restaurant cinéma bibliothèque euh, ce serait euh, ce serait super en super de confort. ok eh ben, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est de passer à l'étape vote et de pouvoir appuyer donc, sur le post euh, alors ça, ça serait bien d'avoir une troisième liste, mais euh, après euh, pour pouvoir prendre les deux listes idéales. Mais euh, si on est tous d'accord pour dire qu'un restaurant, un ciné, une bibliothèque et l'autre liste qui apprend le nom des étoiles, un restaurant et un cinéma sont euh, les, les deux services optimaux, on va pouvoir euh, les garder et, et, et prendre nos deux listes préférées qu'on va mettre du coup en bas. Mais l'objectif, c'était aussi de voter. Donc là, moi, personnellement, je, je trouve que cette liste est assez agréable pour passer le voyage. Je vous invite à, à du coup, à liker euh, l'idée qui vous plaît le plus. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'idée et à mettre un cœur. Écoutez, il vous reste une minute trente de session avant que je prenne les deux dossiers qui le occupés. Ok, et après je pourrai mettre tout son salon. J'avoue qu'apprendre le nom des étoiles, ça nous occuperait bien pendant cette longue traversée. Et bien ce que je vous propose, du coup, c'est de prendre nos deux listes et de les basculer dans le lit qui est en bas. Et merci du coup pour votre aide sur l'atelier. Et ensuite, nous allons tous nous retrouver en salle commune et pouvoir, euh, du coup, euh, regarder euh, les deux meilleures euh, idées qui ont été trouvées par atelier et de pouvoir ensemble euh, voter et de définir une seule idée maîtresse pour pouvoir conduire ce projet et avoir une ligne directrice sur le voyage, le premier voyage touristique pour Mars. Donc Maureen ne va pas tarder à nous ramener dans la salle principale. Je coupe juste mon écran. bienvenue à tous. Donc on va tous revenir au fur et à mesure dans la salle principale. Donc ce qui peut prendre quelques secondes et euh, bienvenue re de retour sur terre surtout parce qu'on était parti un petit peu euh, dans l'espace prendre un peu l'air. Donc le temps qu'on revienne tous de mars. Ça va prendre quelques secondes. Alors, je crois qu'on a récupéré tout le monde, Est-ce que euh, je suis en train de reprendre l'ensemble de vos post-it euh, préférés, ceux qui sont sortis du lot dans chacune des catégories. Hop, c'est juste une petite minute, histoire de tout récupérer. Je vois que vous avez super bien travaillé tous, j'ai vraiment hâte de découvrir le résultat de votre atelier d'idéation. C'est sûr, je crois, pas Ah non, confort voyage. De valeur, je là. Ah, Hop, il me manque. Vous pouvez tous rester, si vous le souhaitez, sur le klaxon. Parce qu'en fait, c'est ici que ça va se jouer. Donc, je vous invite à tous laisser ouvert le bord de klaxon. Hop, je vous emmène avec moi, je vous ai mis en synchro, comme ça on se balade ensemble le temps que j'ai chercher l'ensemble des, des post-it. Et il me manque euh, les post-it de la salle emblème qui devrait être... Juste, Maureen, vous avez oui. le heads-up qui est toujours en cours. Le sablier. J'allais ah, vous dire, pas. tu vas devant. Et voilà, voilà, et... Très bien, merci. Hop. Alors, où est la salle emblème Ici, une belle fusée, un beau petit martien. Ok, alors là, j'ai récupéré l'ensemble de vos post it Marie-Amélie, si tu veux prendre la suite, je vais pendant ce temps-là rouvrir le chat pour l'ensemble d'entre vous, afin que vous puissiez, si vous ne souhaitez pas prendre la parole, poser vos questions dans la partie conversation. Merci Maureen. Alors, on a tous bien travaillé donc pour créer notre premier service de voyage touristique sur Mars. Euh, L'idée, c'est de se dire, euh, on a que sur le fond, c'est pas tant d'aller sur Mars qui nous préoccupe, mais plus de se dire, euh, demain, on était dans une entreprise où à chaque étage ou à on avait des services, marketing, communication, euh, métiers, et on pouvait descendre des étages pour se parler et euh, pouvoir mettre en commun les idées qu'on avait euh, tous brainstormées dans nos services. Aujourd'hui, c'est toujours possible, et c'est un peu ce qu'on vient d'essayer de faire avec ces sept groupes dans sept salles digitales différentes. Et la possibilité qu'on a, eh c'est de se dire, OK, on a le groupe 1 qui a travaillé sur le slogan. Je vous invite à aller sur le, le résultat du travail donc, euh, du groupe slogan, et vous avez deux idées de slogan. Le premier, « Change ton quotidien, deviens martien. » Et le deuxième, « Allez sur Mars, vos amis en seront verts. » Donc d'ailleurs, je salue le, la créativité du groupe Slogan. Et l'idée, c'est que vous puissiez consulter donc ces deux enfin, ces deux idées et de liker votre préféré. Et je vous inviterai à faire ça pour chaque thématique. Meilleur slogan, meilleur emblème, meilleur canal. Vous double-cliquez sur celui qui vous paraît le plus pertinent. Et comme ça, nous pourrons élire le meilleur la meilleure idée, par catégorie, tous ensemble. Je vous laisse deux minutes pour procéder au vote. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche, cette histoire. Et pour ceux qui sont en avance, vous pouvez bien sûr aller voir les restes des post-it. Hop c'est très serré partout, hein. vous êtes très homogène. Ah non, ah non, le canal de com, euh, fin de la pub sur Jupiter. <rire> J'ai hâte que vous arriviez dans le panier gourmand, parce que ce que nous a proposé l'équipe Panier Gourmand est vraiment sympa. Je ferai une bière. <rire> Je pense d'ores et déjà que nous avons notre gagnant pour les emblèmes. Félicitations à ce petit martien. Vous avez été très fort. Euh, nous avons notre gagnant pour le meilleur canal de com, un ticket d'or dans une barre de Mars. Alors celle-ci, on n'y avait pas pensé, mais je pense que Willy Wonka, en <rire> serait très fier. <rire> le kit de la valise, lunettes de soleil, crème solaire, nourriture. OK, la base. Toujours de la, la nourriture avec, avec soi. Activité, faire du sport en apesanteur, regarder la terre et faire la fête. Ça me va bien. Ça me va très très bien. Donc celui-ci est gagnant. On a notre fromage saucisson vin qui est gagnant dans le panier gourmand. Et notre expérience de voyage sera apprendre le nom des étoiles, avoir un restaurant et un cinéma dans notre... Fusée. <rire> eh bien, écoutez, nous n'avons plus qu'à choisir. Ah, bah, allez sur Mars, vos amis en seront ouverts. 17 contre 16, c'est une belle bataille pour le slogan. Félicitations à la, là ou les personnes qui les ont trouvés. Nous avons donc terminé cet atelier d'idéation que nous avons réalisé ensemble ensemble euh, il y a maintenant 15 minutes que vous avez fait en sous-groupe avec des facilitateurs et nous sommes ravis de vous avoir emmené dans ce nouveau voyage de l'espace. Nous avons une dernière question pour vous avant de vous souhaiter bon voyage. Je vous lance actuellement une question sur le klaxon. Vous n'avez plus qu'à noter la façon dont vous avez vécu cette expérience immersive. C'est un vrai plaisir de voir osciller les petites étoiles entre 4 et 5. C'est toujours un bonheur. Oui, une... oui. Maintenant que nous avons terminé notre expérience immersive, que diriez-vous d'une petite session de questions-réponses vous pouvez « big up » à Willy Wonka, exactement. Vous avez la parole, vous pouvez de votre micro, nous poser des questions, et si vous n'êtes pas à l'aise à la poser à l'oral, vous pouvez tout à fait nous la poser dans la partie conversation. Pas de questions Si, bonjour. Ah, bonjour. Euh, euh, merci pour la présentation, merci beaucoup, c'était très sympa. Euh, à propos de Klaxoon, c'est la première fois que je rencontre ce produit. Euh, Est-ce que vous savez, euh, enfin, vous pouvez me dire dans quel, euh, euh, dans quel secteur et, et, et par qui c'est essentiellement utilisé et, et géographiquement, dans quelle partie du monde c'est le plus utilisé pour connaître un petit peu mieux ce produit eh bien, écoutez, je crois que nous avons avec nous euh, nos partenaires Klaxoon qui seront, je suis sûre, ravis de répondre à votre question. Séverine ou Patrick Ah, c'est super. Oui. Bonjour à tous. Donc, moi, je fais, oui, je fais effectivement partie de, de Klaxoon. Et euh, alors, la solution, elle est utilisée en fait partout, dans tous les secteurs d'activité, euh, que ce soit par des entreprises du CAC 40, euh, des entreprises du Fortune 500, euh, voilà, dans le monde, on est, on est présent effectivement aux États-Unis, à, à Boston et New York, on est présent aussi dans la région APAC, asie pacifique euh, via notre bureau qui vient d'ouvrir à Singapour. Et puis on a aussi des clients, voilà, un petit peu partout en France. Et notamment, voilà, on travaille avec des grandes entreprises, mais aussi des plus petites entreprises, euh, des PME, des ETI, et voire même des consultants indépendants aussi, euh, qui utilisent nos solutions au quotidien pour accompagner leurs leur clients. Merci. Voilà, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde dans tous les, voilà, dans, sur plusieurs piliers d'usage, que ce soit pour faire de la formation, pour animer euh, effectivement des ateliers d'édiation comme Maureen et Marie-Amélie ont, ont fait ce matin. Euh, également pour tout ce qui est réunion, donc synchronisation des équipes, comment on va pouvoir collaborer aussi à distance avec son équipe de manière beaucoup plus efficace avec des nouveaux rituels euh, ou encore voilà, du pilotage de projet avec peut-être des, des méthodes que vous connaissez comme le Kanban, le PI Planning, ce genre de choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, Pierre, n'hésitez pas à me dire. Oui, merci, si vous voulez merci beaucoup. Super, merci. Alors, nous avons une question, comment coordonner l'événement Teams et l'application Klaxoon Alors, euh, en amont de cet événement, nous l'avons préparé minutieusement avec Marie-Amélie depuis euh, bien deux semaines. Le but étant de savoir où vous allez. Le plus dur est de mettre le scénario en place. Enfin, de l'écrire tout du moins. Une fois que vous avez votre idée, il faut faire preuve d'imagination pour pouvoir remplir un board sur lequel les participants vont pouvoir se projeter de façon immersive très rapidement. Ensuite, la coordination avec euh, l'événement Teams. Euh, ici, vous êtes dans une euh, réunion, Meeting Teams, dans laquelle il est uniquement possible de faire euh, des salles en sous-groupe. Euh, C'est le seul moyen que vous ayez de pouvoir dispatcher un certain nombre de participants jusqu'à 50 sous-groupes. Il vous faut donc un organisateur, ici c'était moi-même, et j'avais la possibilité donc, de créer autant de salles que je souhaitais avec des participants. Je vous ai donc assigné dans des salles et ensuite j'ai ouvert ces salles pour que vous puissiez basculer. Seul l'organisateur a la main sur la création des équipes, à la main pour passer de sous-groupe en sous-groupe, comme vous avez pu le voir pendant le temps d'idéation, et seul l'organisateur a la main pour pouvoir rebasculer tout le monde en salle de réunion principale. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, je ne sais plus, Jessica. Alors, euh, peut-être oui, un merci. témoignage, si vous merci permettez. Marie. Oui, tout à fait. Euh, Gilles, donc, un juste un témoignage, effectivement, euh, euh, L'expérience, hein, l'expérience est simple, on a tous pu le, le voir effectivement. Euh, le travail de préparation est quand même un petit peu un, important, vous l'avez dit, il hein, mm -hmm. faut savoir où on va certes, mais l'utilisation de, de klaxon dans les toutes premières fois euh, demande quand même un peu, de, un peu de pratique, un peu de temps pour le préparer, euh, mm -hmm. parce que c'est pas, pas tout à fait naturel, donc personnellement je, je l'ai testé dans, en, en deux trois circonstances, euh, c'est c'est pas simple, c'est pas l'habitude de comment dire d'ordonnancement lorsqu'on prépare des ateliers collaboratifs. Donc ça suppose de s'habituer un tout petit peu. Donc le conseil que je donnerais à ceux qui veulent se lancer dans l'expérience, c'est de prendre un peu de temps en amont, c'est de bien préparer l'idée, comme vous venez de l'expliquer, mais aussi de bien rentrer dans la logique de Klaxon, qui est une logique un petit peu particulière au départ pour construire les scénarii. Dans les expériences que j'ai vécues côté plutôt organisateur. Euh, nous avions fait le choix, enfin plutôt j'avais fait le choix euh, d'avoir plusieurs types d'exercices et formes d'utilisation de klaxons dans un même atelier. Là, l'atelier était court, hein, donc vous avez fait un choix sur une planche, mais on peut faire plein de choses en fait euh, et des séquences différentes et on peut venir les insérer à l'intérieur d'une animation globale d'un atelier sous Teams par exemple. Donc voilà, on peut jouer euh, sous les différentes formes, mais ça suppose d'avoir un. Un appui J'ai eu la chance d'avoir un appui d'experts de, de, chez nous euh, qui utilisent klaxon très régulièrement euh, donc voilà le conseil prenez un peu de temps si vous devez le faire pour la première fois faites vous aider de quelqu'un qui connaît très très bien klaxon gardez votre idée soyez certain de votre animation et de ce que vous voulez faire euh, voilà donc c'était juste ce témoignage, témoignage là que je voulais donner et pour compléter notre expérience de ce matin oui. Merci beaucoup, Gilles. Euh, je vais passer à la question suivante qui est de Claire. Vous avez mis un lien cliquable vers Klaxoon dans votre présentation sur Teams. Comment faire Alors, euh, rien de plus simple, Claire, en fait. Euh, nous avons créé un PowerPoint. Nous avons diffusé le PowerPoint dans la réunion de Teams en tant que euh, document et pas en tant que partage d'écran, ce qui vous permet, vous, et ça c'est une fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça sur Microsoft Teams, de pouvoir avoir des liens cliquables lors des présentations. Alors, si je rentre un peu dans les détails, nous avons uniquement fait euh, un lien euh, hypertexte dans notre slide de PowerPoint. Nous avons fermé notre PowerPoint et nous l'avons euh, fait en partage d'écran à partir d'un document. Voilà. <rire> J'avais entendu votre petite question, je crois que vous étiez dans la salle de clémence tout à l'heure. <rire> Est-ce que vous avez. Qui, ce qui peut se faire en conversation aussi si vous avez besoin, ça peut être plus rapide. Oui, tout à fait, c'est un, un moyen aussi de pouvoir. En live, voilà. c'est jouable. Tout à fait. Euh, je suis Benoît, j'avais une question également. Bonjour. Bonjour. Euh, ça concerne davantage Microsoft Teams, mais ça se rapproche à ce que vous aviez dit. Aujourd'hui, pour faire des sous-commissions pour la répartition des personnes, il existe soit un mode automatique, soit un mode manuel. Mais par contre, il n'y a pas de possibilité de pouvoir anticiper à l'avance euh, la répartition des personnes. Tant que les personnes ne sont pas connectées, on n'a pas moyen euh, de faire une répartition. C'est bien ça Exactement. En fait, vous avez la capacité en amont de créer les salles avec leur nom et le nombre de salles. Et lorsque vous devez les assigner, vous les assignez effectivement à la main. Donc nous, nous avons fait le parti pris de vous assigner à la main parce que vous aviez des facilitateurs dans les salles. Si vous n'aviez pas eu de facilitateur, j'aurais fait une création automatique et vous auriez été dispatché de façon aléatoire par le système. OK. Autre, autre petit point, je suis assigné à une salle Mmh. Euh, si je quitte euh, la réunion à ce moment-là, je la quitte totalement. Euh, je crois que c'est un petit, un petit souci qu'on rencontre parfois, euh, c'est-à-dire qu'il nous arrive de perdre des, des participants parce que euh, ces personnes-là se trouvent dans une sous-commission et quand ils quittent, ils quittent totalement la réunion, donc ils sont obligés de se reconnecter. Alors oui, quand vous quittez une salle, vous, retournez auto, vous basculez automatiquement dans la salle de réunion initiale et si votre organisateur est lui-même aussi en sous-groupe, c'est vrai qu'il peut y avoir une perdition et on se retrouve un peu perdu dans l'espace. Mais vous avez toujours la capacité de pouvoir écrire dans la partie conversation que votre organisateur doit toujours avoir en tête pour regarder et aller vous récupérer et vous mettre dans votre, votre sous-groupe. D'accord. Et je ne sais pas si la personne de Microsoft est encore là. Est-ce qu'il y a des projets de développement pour justement pouvoir euh, anticiper ces répartitions dans les différents groupes, par exemple, à partir du moment où on a invité des personnes euh, et qu'on est en mesure de pouvoir les assigner par avance et donc de gagner ce temps que vous avez fait manuellement, par exemple, euh, pour anticiper des réunions où il y aurait des sous-commissions et la personne de Microsoft, Benoît, est toujours là. J'ai participé. <rire> euh, alors, pour tout vous dire, je n'ai pas forcément d'informations sur les prochaines évolutions, sur ce, sur cette fonctionnalité-là. Euh, il faut savoir que nous faisons un, des mises à jour, des évolutions de produits quasiment systématiques. Qu On vient d'annoncer lors de notre dernier événement euh, digital euh, qui a eu lieu il y a, en début de, du mois de mars, qui s'appelle Ignite qui explique en fait toutes les nouvelles euh, fonctionnalités que nous allons proposer, toutes les évolutions technologiques que nous allons proposer sur tous nos cloud. Rien que sur Teams, pour vous donner un chiffre, il y a 147 nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Alors je ne les ai pas toutes étudiées, je vais pas vous mentir. Peut-être qu'il y a cette fonctionnalité-là de répartition euh, native finalement euh, des participants euh, dans les sous-salles, pour l'instant, comme il euh, faut rester sur une pratique telle que Maureen vous l'a expliqué à l'instant. Okay. Et puis, bien entendu, s'il y a des évolutions, elles arriveront. Mais en tout cas, voilà, nous, on fait un. Euh, Teams est une plateforme collaborative sur laquelle euh, nous avons. Euh, ce qui est un enjeu majeur pour Microsoft, mais surtout pour nos, pour nos utilisateurs d'une manière générale. Merci, Fabien. Je vous en prie. Il nous reste quatre petites minutes si certains d'entre vous ont des questions. Et si ce n'est pas le cas, nous n'allons pas vous retenir plus longtemps. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, J'avais une dernière question. Euh, dans une équipe Teams, comment rapprocher euh, dans Teams et laisser à disposition tout ce qui est produit euh, côté Klaxoon Alors, vous avez la capacité dans une équipe Teams, dans un canal d'équipe Teams, de pouvoir, euh, en onglet raccourci, Ajouter un lien vers une activité Klaxoon que vous avez créée directement avec l'application Klaxoon qui est disponible à partir du Microsoft Store. Merci. Avec plaisir. Alors, ce qu'on vous propose, c'est que s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre à l'écrit. Et nous, on pourra revenir vers vous à, après ce webinaire pour vous y répondre. Et si vous voulez directement nous contacter pour avoir plus d'informations ou des questions encore, euh, on vous partage là donc euh, les adresses mail et euh, le nom des personnes que vous pouvez euh, voilà, contacter chez nous, chez Talent, et, euh, et ainsi que chez Microsoft. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre participation active euh, et euh, et, et voilà, votre intérêt pour ce webinar, on a été ravis avec Maureen de, de pouvoir partager ce moment avec vous. Et euh, si jamais euh, d'aventure, certains collègues à vous auraient envie euh, de vivre cette expérience, sachez que, euh, fort de ce succès, on refait le même webinar la semaine prochaine, donc le 24 avec une deuxième session, puisqu'on voulait garder une qualité, donc du coup on a pris un nombre de participants limité aujourd'hui, et on le refait la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous et on vous souhaitant une excellente journée. Merci, au revoir.